Bonjour les amis, c'est Franck pour CREOLINIUM.FR, la chaîne sans langue de bois. Aujourd'hui, on va... Enfin, je vais, je vais, parce que c'est moi qui fais en fait. Je vais travailler la touche. Alors, la touche, ça va être euh, la partie qui vient entre euh, la tête... Et le corps du les ça vient se fixer, ou se coller, se coller, pardon, sur le manche. Il va falloir que je fasse euh, des, des petites traits de scie, tout ou fin, pour y mettre les frettes. Alors, euh, les frettes, qu'est-ce que c'est bah, C'est simple, vous verrez dans la vidéo, parce que, bon, techniquement, je ne sais pas à quoi ça sert. Euh, j'apprends, hein. Je suis comme vous, j'apprends. Voilà. Donc, bah, à tout de suite dans la vidéo. Donc, j'ai fait... Euh, à l'aide de la raboteuse donc euh, encore une fois rien de sensationnel euh, je vous ai passé cette étape là j'ai réalisé la touche alors touche en ébène euh, c'est de l'ébène c'est pas du, du faux, hein. c'est pas du un bois à la con teinté avec du cirage hein, comme on peut en trouver régulièrement un petit peu partout euh, donc je vais m'attaquer à ça à la poser correctement, la réaliser, tailler les frettes suivant un calcul bien précis je vous mettrai la méthode euh, qu'on m'a expliquée euh, sur la description de la vidéo. Ensuite, une, une fois que la touche sera faite, je poserai mon chevalet suivant une longueur spéciale, c'est-à-dire suivant la longueur du diapason. Donc là, en l'occurrence, c'est je ne sais plus combien de millimètres. Donc faut que il faut qu'il y ait une certaine cote entre mon chevalet, mon... entre mon scié de tête et mon scié de chevalet. Si ma cote n'est pas respectée, ben, à mon avis, ça ne doit pas sonner très juste. Donc euh, il va falloir que je veille. Donc il va falloir que je veille à respecter ça au pied de la lettre. Voilà. Donc c'est parti pour euh, la touche en ébène, le traçage des frettes. J'ai un peu peur. Je ne vous le cache pas, j'ai un peu peur parce que c'est quand même pas très épais. Mais bon, on va, on va voir ce que ça va donner. Alors ça y est, la partie que je craignais le plus arrive, c'est-à-dire le calcul, euh, enfin le traçage euh, des frettes. Euh, J'ai pas le droit à l'erreur. Les... Alors les cotes euh, sont en millimètres, mais bon, avec euh, trois chiffres derrière la virgule. La virgule pardon. Bon euh, clairement ça va être impossible pour moi de respecter ces, ces chiffres là quoi. Euh, donc je vous disais qu'il y a un petit calculateur qui existe, on trouve ça sur internet, hein, c'est pas dur. Les mots-clés c'est euh, Fred Calculator. Dans Google vous trouvez facilement. Donc vous donnez votre, votre la longueur du diapason. Voilà, bon, en l'occurrence 346 mm. Et suivant le nombre de fret que vous voulez mettre sur votre touche, il va vous calculer les espacements. Suivant le type d'instrument que vous voulez faire. Donc là, en l'occurrence, c'est un ukulélé Il m'a sorti 12 frettes avec des longueurs d'espacement assez compliquées à tracer. Mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de souci. On va s'appliquer, enfin, on va essayer de s'appliquer, et puis, ben, advienne que pourra. Alors voici comment euh, j'ai fait pour euh, positionner mes frettes sur la touche. Donc... Pour ceux qui ne savent pas, il y a des frais de qu'on peut trouver sur Google. Alors, c'est simple. Vous tapez frais de calculateur. Voilà. Vous prenez le premier. Ici, vous indiquez si c'est enfin quel instrument c'est, une guitare machin et compagnie donc moi c'est le dernier ukulélé en millimètres nombre de fret désiré pour moi c'était 12 longueur de l'échelle pour moi c'était 346 mm et j'appuie sur calculer et voilà, vous avez les frettes, euh, leur positionnement et bah, leur nombre, forcément, vu qu'il y en a 12. Et euh, le petit croquis pour vous dire comment c'est fait et à partir de quelle place c'est calculé. Voilà. Je vais m'aider de, de ma règle à un crâne qui est assez précise. Et c'est parti. Avec l'aide de ma règle incra, je trace la position exacte des frettes. Leur le remplacement doit, doit être le plus précis possible. Avec l'aide du critérium de 0.3, je fais en sorte de respecter ces fameuses cotes avec trois chiffres à après à la virgule. Strictement possible à faire au passage. Mes frets sont calculés, sont tracés, euh, là vous ne les voyez pas, moi j'ai déjà du mal à les voir, les traits sont tout fins, j'ai dû utiliser un, un crayon, euh, un, un critérium de 0,3 pour pouvoir tracer mes traits euh, le plus finement possible. Euh, là maintenant, la partie, des parties les plus délicates, ça va être de couper ça à la scie japonaise, parce que j'ai que ça en lame très très très fine. Je touche du bois, de la peau de singe. J'espère que ça va bien aller parce que là, ce ne serait pas le moment de foirer l'histoire. J'ai encore un bout d'ébène, mais ça m'embêterait de le, de, de le casser ou de le, de le foirer. Donc bah, on se retrouve après pour le taillage des, des, des rainures pour les frettes. Pour réaliser les rainures pour insérer mes frettes, je me suis aidé, euh, enfin je me suis fabriqué un petit gabarit. Alors, une planche, une butée pour mettre ma touche bah, en buter forcément euh, une cale avec un angle à 90 degrés donc forcément bien perpendiculaire et une découpe dans cette même cale pour pouvoir appuyer avec mon doigt sur la touche comme ça n'ai pas possible d'avoir un... qu'elle se mette en biais si je la maintiens comme ça elle ne bougera pas et ça peut pas bah, ça peut glisser mais bon normalement il a pas il n'y a pas lieu de il n'y a pas lieu que ça glisse voilà donc c'est parti mon kiki on va essayer de faire ça tout doucement du bois merci la, la scie japonaise euh, son épaisseur est ultra fine ça aide beaucoup mais comme vous allez pouvoir le voir ben des fois ça rip et j'ai eu une petite boulette petite cagade comme on dit par chez moi euh, rien de bien grave j'ai réussi à récupérer au ponçage ça s'est finalement très bien passé et la voilà la petite boulette J'ai réalisé un, un petit arrondi pour aller sur la, au niveau du, du trou du, du corps du ukulélé pour que ça, ça harmonise bien, plutôt qu'un truc droit. Je trouvais que ça faisait vilain. Et euh, j'ai prolongé, de j'ai rajouté trois quatre, enfin j'ai rajouté quatre frettes en plus parce que je trouvais que ça faisait euh, vide en fait. Donc je préfère avoir un, un truc un petit peu plus esthétique. De toute façon, je sais très bien que ces frettes-là ne vont jamais servir. Euh, c'est comme ça sur la majeure partie des ukulélés. Donc là, je me suis renseigné. J'espère ne pas raconter n'importe quoi. Ou alors, le mec qui a raconté ça sur internet, bah, c'est une buse, un petit peu comme moi. Donc, euh, bon, on verra bien. De toute façon, ça fera pas moche. Euh, ça peut que faire joli. des moments les plus attendus euh, enfin un des moments que j'attendais le plus c'était de coller euh, la touche en ébène sur le ukulélé sur le corps du ukulélé c'était un moment que je voulais absolument faire bien, bien sûr je vous le fais partager hein, parce que c'est le but de mes vidéos donc euh, voilà pour moi c'est un grand grand grand moment je pensais pas être capable d'aller jusque là je me suis même demandé si j'allais pas abandonner le projet mais euh, bah, un, petit coup de, un petit coup de boost et puis bah, ma foi, bah, ça a marché. Je suis assez content de moi. Encore une fois, j'utilise cette fameuse Titebond. Je vous la recommande au passage. Elle est vraiment, vraiment excellente. N'hésitez pas à investir, c'est euh, un bon achat. Bon ben voilà, avec le manque d'expérience, on fait un petit peu n'importe quoi, on sait pas comment réaliser un collage parfait d'une touche, donc ben là c'est un peu la même merde. Euh, ça part dans tous les sens, euh, la colle glisse, mais au final ça s'est quand même pas mal passé, j'ai eu quelques petits déboires euh, par la suite, mais vous ça vous le verrez ou vous le verrez pas, je ne sais pas. Ça plaque super bien. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, la, la, la touche est collée. Ça me faisait un peu peur, je vous l'avoue. Le plus délicat après, ça va être de poser les frettes sans exploser quoi que ce soit. Euh, les couper les mettre à niveau une après, les, une après, enfin les, les unes après les autres et euh, de coller euh, mon chevalet en fonction de ma longueur de euh, diapason je vais rectifier euh, ma touche par rapport à mon manche donc à l'aide de la fraise à roulement et de la défonceuse sous table donc euh, voilà c'est parti mon kiki donc avec une extrême prudence je viens à ma fraise à roulement sur le, le long du manche. Euh, bon ben bah bien sûr pas de lunettes de sécurité. J'ai pris un petit copeau dans l'œil. C'est ce qui m'a arrêté. Rien de bien grave. Bon bah c'est parti pour essayer de caser les frettes dans leur logement. Alors je vous garantis que c'est pas chose aisée car le trait de scie est de 0,35 mm, c'est-à-dire 3 dixièmes de millimètre. Et bon bah ça force. Hein. C'est euh, prévu pour que ça force donc ça force. Alors, j'ai un peu peur de marquer le bois en dessous, sous le manche. Il va falloir que je trouve une solution qui soit facile et qui n'endommage rien. Et ça, c'est nettement plus compliqué. Alors là, grand moment de solitude. Je ne savais pas comment poser les frettes. Alors, je pense que j'aurais dû poser les frettes avant de coller la touche. Faire ma touche parfaitement à la forme du manche. Malheureusement, j'y connais strictement Walou. Donc, ben on s'adapte et on domine. Et puis, ben on, ma foi, ça s'est encore une fois pas trop mal passé. Je suis assez content de moi. Euh, bon. Je pense que je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Euh, un autre moment que j'ai attendu euh, très impatiemment c'est de poser les nacres alors les nacres ce sont des repères alors ne me demandez pas encore une fois à quoi ça sert j'en sais strictement rien certainement pour placer ses doigts euh, sur, le... sur la touche donc là en l'occurrence ce sont des toutes petites nacres ah oui je n'allais pas mettre des grosses nacres avec... sur un, un petit ukulélé ça aurait fait un petit peu con quand même donc euh, les plus grosses font 3 mm celles qui vont aller sur la touche et les plus petites font 2 mm, elles vont aller sur le côté de la touche donc je vais percer au diamètre correspondant, les coller et ensuite reponcer dessus pour qu'elles viennent parfaitement affleurer le corps euh, du ukulélé. Voilà. donc là comme vous avez pu le voir j'ai tracé l'emplacement de mes nacres euh, rien de bien difficile, il faut juste bien les centrer Quand je perce à la perceuse visseuse mais j'aurais pu le faire aussi bien à la perceuse à colonne. J'avais pas envie trop envie de me faire chier, donc bah pff, ma foi. Donc voilà le moment où je colle les nacres. Euh, alors j'ai des grosses pattes de poulet. Très compliqué. J'ai dû mettre un petit chiffon comme vous pouvez le voir sur mes genoux pour pas que les nacres bah, se barrent dans l'atelier. Puis bah de toute façon, une fois qu'elles sont tombées, elles sont tombées, on les retrouve plus. Hein. Enfin pour moi c'est comme ça que ça se passe. Euh... Facile, collé à la super glue, ça tient super bien, c'est super joli. Un petit coup de papier de verre ensuite pour affleurer le tout et euh, l'état de surface est parfait. Un petit coup d'objectif euh, macro au 100 mm pour que vous puissiez voir euh, en détail euh, la petitesse du, du tas de merde. Enfin, du, pardon, il faut pas de gros mots à la radio, oh là là, euh, du, de la nacre. Donc voilà, petite partie du ponçage. La finition approche tout doucement. Ça sent bon euh, la fin. Et après, bah, c'est les nacres de, de la touche. Pareil, perçage, posage. Posage. Je ne sais pas si ça se dit ça. Celles-là sont nettement plus faciles à poser. Euh, par contre j'ai remarqué qu'il y avait des différences de diamètre, même minimes. ça fait toujours chier, ça nage un petit peu dans les emplacements prévus. Mais avec de la superglue ça va, ça tient relativement bien. Et voilà, cette sixième vidéo est terminée, bientôt la septième, donc dimanche prochain. Euh, 7 jours, ça me paraît assez sympa euh, comme rythme de publication de vidéos. Après, si vous voulez plus court ou plus long, n'hésitez ben, pas à le demander, mais on, je ne pense, je pense pas que je descendrai en dessous de 7 jours. Euh, ça me permet de me reposer un petit peu aussi. Euh, donc voilà, un petit aperçu de ce qui va se passer après. Hop là, voilà, je vous en montre pas plus, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était Franck pour Creolinium.fr. N'hésitez pas surtout à liker et à partager. A bientôt les amis.